Une chose qu'il faut voir avec les évaluations, c'est que d'un côté on les adore et de l'autre côté on les déteste. Au niveau des feedbacks étudiants, il y, a, il y a différents dispositifs qui ont des temporalités, des temps caractéristiques en fait différentes. Alors ce qui est intéressant, c'est de, de jouer avec ces différentes temporalités. Le premier est le feedback sur le contrat pédagogique des profs. Le professeur présente l'offre de formation et elle est discutée directement avec les étudiants. Ils ont ainsi je dirais le, le cahier des charges. C'est une clarification des objectifs atteints, c'est une précision aussi des modalités pédagogiques. Deuxième, c'est l'évaluation à mi-parcours. Les étudiants ont la possibilité de demander d'organiser une évaluation à mi-parcours lorsqu'ils observent une dérive et qu'ils ne sont pas parvenus à la réguler. Puis je fais aussi occasionnellement ce que j'appellerai des évaluations un peu plus sauvages ou artisanales. Donc là, c'est vraiment des petits coups de sonde ponctuels en cours de quadrimestre, mais de façon beaucoup plus informelle et légère. Ça peut être une feuille à quatre, trois points positifs, trois points négatifs, ou ça peut être des post-it que les étudiants collent sur la porte à la fin du cours. Voilà. Donc ça, c'est plus quand il s'agit d'avoir un, un retour rapide, mais qu'on n'a pas envie de mettre en place euh, tout le processus plus formalisé. En tant que prof, certains utilisent directement le, le feedback en auditoire. Par exemple, chez nous, on utilise le boîtier de, de vote ou, ou clap, et donc il ne faut pas attendre la fin d'un cours pour faire une évaluation. Celui qui est sans doute le plus connu à l'université, c'est l'évaluation faite par la COPA. Les questionnaires standardisés du, du service COPA. C'est des évaluations que j'ai parfois sollicitées moi ou qui ont parfois été sollicitées dans le cadre de plans facultaires qui est alors une évaluation donc qui arrive à l'enseignant concerné et au doyen et pour laquelle je suis en copie également de, de cette évaluation. Et alors après on a une sorte de norme de qualité sur base des, des, des notes reçues suite à ces évaluations. On s'attend à ce qu'un cours ait au minimum 3 sur 4 en note moyenne dans ces évaluations. Si jamais c'était pas le cas mais qu'il était néanmoins au-dessus de deux et demi sur 4 Bien à ce moment-là, bon, on fait un commentaire à l'enseignant, mais ça, ça en reste là. Par contre, si c'était en dessous de 2,5 sur 4, là, quoi qu'il en soit, l'enseignement est réévalué l'année qui suit. Et si c'est en dessous de 2 sur 4, là, l'enseignant est convoqué par le doyen pour qu'il euh, s'explique, je dirais, sur euh, les déficiences qui, qui ont été pointées dans son, dans son cours. Euh, je pense que cette évaluation est très utile pour les enseignants eux-mêmes parce que ça donne des indications d'amélioration. Mais il est capital si la collecte d'infos n'est pas suffisante de ne surtout pas envoyer ces informations aux enseignants, parce qu'ils sont démoralisés, puisqu'en fait c'est les étudiants mécontents qui se manifestent et, et rien d'autre. Donc c'est difficile de construire sur ça la possibilité qu'a un enseignant de faire appel au LLL en lui demandant une évaluation plus ponctuelle. Donc là, c'est un questionnaire qu'on a construit en dialogue avec le LLL, mais qui est vraiment sur mesure. Certains enseignants, et c'est très intéressant, sont soucieux de partager l'outil ou la méthode qu'ils ont appris grâce au LLL, alors on essaie de le partager lors d'une équipe pédagogique. Vous avez l'évaluation au comité de cycle. Comité de cycle. Comité de cycle. Comité de cycle. Comité de cycle. Comité de cycle. Donc ça c'est c'est bien connu après quelques semaines et là ça permet vraiment de mettre le doigt sur un problème bien spécifique et d'apporter une réponse rapide donc nous organisons deux comités de cycle où il y a un recueil des informations qui est systématisé qui se fait via une plateforme et qui est collecté donc par les délégués de cours et les conseillers à la formation c'est le conseiller qui fait la synthèse et puis en, je dirais en réunion c'est les délégués qui rapportent. Après les étudiants ont mis eux-mêmes donc en place certains moyens, une, une sorte de gestion participative au niveau des, des commentaires. Donc en fait les délégués ils postent un message sur les réseaux sociaux sur lequel chaque étudiant peut commenter en mettant le code de cours et le nom du cours et en mettant un commentaire positif ou négatif sur le cours. Et chaque personne qui est d'accord avec un commentaire peut alors liker le commentaire. Ce qui nous aide nous à savoir si c'est une idée qui est partagée par un grand nombre d'étudiants ou par peu d'étudiants. Et ça c'est parfaitement l'idéal pour des, des gros auditoires typiquement bacheliers et ensuite on a deux fois deux heures avec des représentants de la commission de programme et on écoute les délégués de ses étudiants et ça se fait dans un dialogue entre les, les délégués et les, les, les enseignants à travers le responsable de programme dans un dispositif qui nous permet voilà, de, de répondre de manière agile et rapide au fond, aux, aux questions ayant besoin au niveau des comités de cycle, les étudiants qui représentent la faculté euh, sont euh, interrogés sur ce qui va, ce qui ne va pas et ils ne se privent pas de nous informer d'un certain nombre de, de difficultés. Alors, difficulté qu'il faut prendre, évidemment, de manière relative, parce que les étudiants ne représentent pas nécessairement la vision de l'ensemble des, des étudiants, mais ça donne quand même un certain nombre d'indicateurs, indicateurs, indicateurs qu'on peut aller rechercher au niveau des évaluations. Euh, et, et là, on, on peut explorer beaucoup, beaucoup plus. Donc, sur base de résultats des comités de cycle, euh, moi, j'établis une synthèse et surtout un tableau de suivi qui est discuté et approuvé par la commission de programme et la commission de programme revient une fois par quadrimestre sur ce tableau de suivi des actions, donc des actions à mener. Je remarque que les étudiants sont beaucoup plus assidus dans les formulaires de réponse, par exemple pour les TP, où il y a véritablement une participation aux cours, plutôt que des gros cours de qui se cathédrale plus classique. Donc se demander à quel point le lien pédagogique entre le professeur, l'assistant et l'étudiant influence son implication dans son propre enseignement. Et je pense que ça a un effet, euh, au final, sur le retour que l'étudiant peut faire euh, au professeur. Euh, la question du timing, parce que souvent, les évaluations ne sont pas spécialement envoyées au bon moment. Souvent, c'est en fin de quadrimestre quand les étudiants sont déjà fortement sollicités pour rendre les travaux, etc. Le faire quelques semaines après, le comité de cycle, permet de, de retaper un peu sur le clou. Donc, semaine 10, semaine 11, des enquêtes qui sont plus spécifiques au cours. Euh, certains professeurs font d'ailleurs des évaluations, mais qui sont moins formelles euh, sur Moodle. Souvent, les étudiants ils vont beaucoup plus souvent même que sur leur mail. Donc, en fait, ça, ça touche déjà plus facilement un public. Les interactions particulières avec le doyen sont lorsqu'effectivement, il y a des évaluations COPA problématiques. Il pourrait arriver qu'il y ait une, une interaction avec le doyen lorsque, dans un comité de cycle ou de façon régulière dans, dans des comités de cycle, euh, il y a des soucis au niveau de certains enseignements. Mais certainement, ces résultats des comités de cycle sont utiles au moment de la commission d'attribution de, des cours. Oui, donc au niveau des évaluations, c'est toujours le, le vice-doyen qui est quelque part pilote au niveau de la demande des évaluations, qui reçoit les rapports tant des comités de cycle que des différents, que des différents cours qui ont été, euh, qui ont été évalués. Maintenant, tout ça est transmis au responsable de programme. Donc, Le responsable de programme est informé de tout ce qui se passe au niveau des évaluations des cours qui le concernent, bien sûr. Et donc, ça veut dire que quand on fait une réforme de programme, par exemple, eh ben, il va pouvoir utiliser toute cette information-là pour pouvoir réformer son programme. C'est clair que lorsque j'ai des réunions de, de comité de cycle, très rapidement après, je, je rencontre le responsable de programme que je connais bien parce que c'est un collègue pour lui faire part des difficultés, pour qu'il puisse, le cas échéant, si le problème se répète ou si on n'arrive pas à trouver une solution, qu'il puisse éventuellement intervenir. Lorsque les problèmes sont je veux dire, récurrents ou plus délicats, on les aborde aussi en commission de programme. Et il arrive même que des demandes d'étudiants lors des comités de cycle font l'objet de réformes de programme. La première chose que je fais en termes d'exploitation, c'est d'abord de toujours en reparler aux étudiants, parce que je pense que c'est un des grands enjeux de ces évaluations, c'est de continuer à motiver les étudiants à, à se prêter à l'exercice. Si c'est une évaluation en cours de quadrimestre, c'est au cours suivant qu'on commence par un petit euh, débriefing sur les retours qu'ils m'ont qu envoyés. Si c'est des évaluations plus institutionnelles, souvent elles ont lieu en fin de quadrimestre, et donc là c'est vrai que la difficulté, c'est que on, on peut débriefer seulement avec la cohorte suivante des étudiants. Mais c'est vrai que souvent lors du premier cours, je leur dis voilà, le cours a été évalué euh, l'année dernière, il y a tel et tel point euh, que je trouve utile d'essayer d'améliorer, et donc je vais faire ça en dialogue et en partenariat avec vous, pour qu'ils sachent que ces évaluations servent à quelque chose, qu'elles sont lues et, et, et qu'on essaye, dans la mesure du possible, d'en tirer un certain nombre de choses. Pour le reste, s'il y a des, des, des choses précises qui apparaissent, euh, il s'agit de corriger le tir là où il peut l'être. Et je trouve que l'intérêt de l'évaluation par rapport à un feeling plus, euh, plus intuitif qu'on peut avoir déjà en cours de quadrimestre,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 À l'EPL, on a une cellule pédagogique qui est très énergique. Lorsqu'ils ont rassemblé les, les questionnaires, ils font une préanalyse, ils nous pré le travail. Tout d'abord, on reçoit un petit résumé, la majorité des commentaires des, des étudiants. Donc pour nous, ça nous fait un gain de temps, donc c'est déjà non négligeable. Et puis, ils organisent une réunion entre académiques euh, afin d'analyser de, de manière conjointe euh, ces rapports. On peut se comparer au reste des analyses. Ce qui est assez utile parce que lorsqu'un étudiant dit qu'il est content ou pas très content ou c'est difficile pour nous de comprendre ce que ça veut dire vraiment. Ils ont décidé, je pense que c'est une bonne chose, d'anonymiser les, les études des autres cours. Mais donc on peut quand même se comparer à la moyenne. Et puis un échange plus qualitatif avec des collègues mais qui aide toujours néanmoins à construire son, sa philosophie d'enseignement. De, ils nous encouragent également, je pense que c'est le troisième point de leur approche, à retourner vers les étudiants, typiquement lors de la première semaine du quadrimestre suivant, bien sûr et de donner un feedback sur ce, sur ce questionnaire. De manière très naturelle, il est clair que ces évaluations, elles impactent directement la construction de nos cours dans les années suivantes, c'est sûr. La première étape, évidemment, c'est d'être à l'écoute des étudiants. Donc il faut que les étudiants puissent avoir conscience que leur parole est importante et qu'elle sera prise en compte par les responsables de programme. Ensuite, favoriser le dialogue entre l'étudiant et l'enseignant dans un premier temps, donc sans que je, je, je ne doive intervenir et dans la majorité des cas, on trouve une solution. Alors évidemment, si on a des problèmes qui, qui perdurent, qui persistent, euh, à ce moment-là, ce qui est important, c'est d'instruire le dossier. Euh, c'est important de ne pas retourner directement vers l'enseignant avec les difficultés qui ont été pointées par certains délégués. Il faut vraiment s'assurer que ces difficultés sont partagées par un un grand nombre d'étudiants. Euh, on peut aussi demander l'avis des assistants, hein, qui sont plus proches des étudiants et qui sont aussi proches des enseignants. Et donc, en récoltant ces différents avis, on peut euh, objectiver certains faits et faire ensuite, si c'est nécessaire, un retour vers l'enseignant. Et dans ce retour vers l'enseignant, moi, je pré privilégie le contact direct. J'ai pu constater que euh, lorsqu'on envoie des mails, souvent, c'est beaucoup moins efficace parce que l'enseignant se sent peut-être euh, un peu plus attaqué que si c'est un contact informel. Et souvent, par un contact informel avec l'enseignant, que ce soit par téléphone ou bien directement en allant le rencontrer, on peut solutionner le problème. On peut ensuite faire un retour vers les étudiants que je fais moi-même ou via l'enseignant directement. Et bien souvent, le problème peut, peut se résoudre comme cela. Pour des évaluations et ils nous disent après, oui, mais à quoi ça sert Et donc, je pense que c'est vraiment un moment important. C'est une fois qu'on a fait l'analyse, euh, c'est de pouvoir la partager avec les étudiants. Et une fois que ça a été partagé avec les étudiants, ça a été explicité, il faut alors euh, mettre un plan d'action qui est, qui est connu, si un plan d'action est nécessaire. Dans un monde idéal, je pense que nous devons veiller à ne pas... Faire trop d'évaluations et à les rendre les plus, euh, je dirais, légères dans le sens, eux, consommatrices de temps. C'est d'avoir des circonstances optimales pour que les étudiants répondent à ces tests. Si on leur demande de le faire chez eux, préférons sans doute aller boire un verre en cercle juste après l'examen. On est parfois sujet à des remarques un petit peu vertes euh, et franches, euh. mais ma foi après tout c'est peut-être une bonne chose. Si on le fait lors d'un cours, on va rater une partie des étudiants également. Il y a une part importante de notre contrat pédagogique qui n'est jamais évalué et c'est l'examen. Je trouve en fait assez dommage que cet aspect-là ne fasse jamais l'objet d'une évaluation systématique. Il y a peut-être des choses à, à, à tirer en termes d'enseignement euh, de cette évaluation-là aussi. Quand on demande des évaluations, c'est trop standardisé et donc ça doit être beaucoup plus contextualisé. Je serais plus intéressé d'avoir une évaluation axée sur la pédagogie, sur ce qui passe vraiment en classe, plutôt qu'une évaluation qui est actuellement plus orientée sur l'évaluation des personnes. Et troisièmement, c'est motiver les étudiants à faire les évaluations. Je vois quand même que dans les taux de réponse, on, on est heureux quand on atteint 50%. Et donc, si on veut les motiver, il faut qu'ils comprennent le, le, le sens. Donner aussi une culture. Je pense que ça, c'est important de donner la, la culture aux. Aux, aux, aux enseignants de pouvoir recevoir un, un feedback, même s'il est négatif, des, des, des étudiants. Et en sachant que même s'il est négatif, ben, c'est une raison de s'améliorer. Avoir une, une, une réelle euh, démarche qualité, c'est vraiment d'informer les, les étudiants, d'informer la, la communauté aussi des, des enseignants. Et, et après, le plan d'action euh, directement qui permet de vérifier si on est vraiment dans dans une logique d'amélioration Moi, je défends l'idée euh, qu'en tant que responsable de, de comité de cycle, cycle pardon, on puisse avoir accès aux résultats de ces évaluations par les étudiants. Ce n'est pas le cas actuellement. Je pense que ce serait important euh, pour deux raisons. D'une part, pour objectiver euh, certaines difficultés qui sont soulevées par des délégués donc, lors de ces comités de cycle. Et ensuite, pour pouvoir vérifier si les démarches qu'on met en œuvre pour essayer de résoudre certains problèmes portent finalement leurs fruits. Vous le savez tous, l'environnement a changé, en tout cas en économie-gestion, la taille des auditoires a doublé, voire même triplé pour certains cours. Les réseaux sociaux ont remplacé les discussions informelles en auditoire. Dans ce contexte qui est très changeant, quel rôle voulons-nous aujourd'hui donner aux délégués étudiants Donc, Je pense que c'est vraiment une question cruciale à laquelle il faudrait pouvoir apporter une réponse rapidement. Je pense quelque chose qui manque, ce serait une évaluation par les pairs, en fait, par les collègues. Donc ce qui serait intéressant, c'est que des, des collègues viennent assister au cours d'un enseignant de la faculté et fassent des feedbacks sur euh, cet enseignement. Le fait qu'après, quand les commentaires ont été faits, que les commentaires sont parfois vraiment récurrents sur plusieurs années, il faut changer.